D'abord parce que le soleil va être en balance et que c'est le signe du zodiaque qui vous met le plus en valeur. C'est euh, votre secteur 5, un secteur solaire, donc vous rayonnez hein, d'une manière ou d'une autre. Alors vous pouvez rayonner pour plusieurs raisons. D'abord parce que on vous fait des compliments sur votre physique par exemple, vous vous trouvez euh, plus beau, plus belle euh, que d'habitude, plus séduisant, il y a une notion euh, de séduction qui est très présente hein, pendant la période balance. Euh, alors évidemment chaque décan à son tour, hein, vous n'allez pas, pas être dans cette volonté de plaire et de séduire euh, pendant tout le, toute la période balance, hein, c'est vraiment chacun à son tour. Et euh, bon c'est également euh, un très bon moment pour euh, vous occupez de vous un petit peu plus égoïstement, vous allez, je sais pas, chez le coiffeur, à l'institut de beauté... Vous voyez, vous occupez de votre physique parce que tout ça, ça va avec le, la question de la séduction. Cette, ce soleil en balance éclaire également vos rapports avec les enfants, hein. la 5 représente les enfants, donc bon, est-ce que vous allez être fiers d'eux parce qu'ils réussissent bien à l'école? Il y a une notion de fierté hein, euh, avec la balance, euh, et euh, bon, vous pourriez être content de leur performance entre guillemets, entre guillemets. Et puis le 23, euh, le soleil va rentrer en scorpion, euh, là ça va pas être la même chanson, c'est votre secteur du travail, donc le travail va devoir être au premier plan, Ça va, disons que vos objectifs devront se concentrer sur le travail, sur la qualité de votre travail, peut-être sur un côté un petit peu perfectionniste qu'il faudrait accentuer, euh, parce que bon, vous n'avez pas la réputation, vous les Gémeaux, d'être vraiment... Euh, hein, euh, soucieux du détail, hein? comme la Vierge par exemple. En ce qui concerne votre vie quotidienne, votre travail quotidien, euh, tout ça est géré par Mercure qui est votre planète maîtresse. Hein? Mais elle est aussi la planète de la Vierge, mais elles, ces deux Mercure n'ont pas tout à fait la même, le même sens, la même signification. Toujours est-il que ce mois-ci nous avons affaire à un mercure qui rentre en scorpion le 3 et qui va y rester jusqu'à la fin du mois, parcourant les trois décans et ralentissant un petit peu à la fin hein, sur le 3e décan. Euh, bon, par rapport à votre signe, bon, c euh, on vient de le voir pour le soleil, c'est votre secteur du travail. Euh, donc là, il va être question euh, bah, d'organiser euh, différemment peut-être, euh, euh, ça peut d'ailleurs vous déstabiliser un petit peu, hein, euh, parce que Mercure va être opposé à Uranus, donc on va peut-être vous demander de changer ou, des, ou vos horaires, ou euh, euh, la place de votre bureau, ou euh, il y a un changement de collègue euh, ou qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre changement? Peut-être dans votre méthode de travail ou alors dernière possibilité, on peut vous demander d'utiliser un autre euh, instrument de travail suivant le suivant le domaine dans lequel vous êtes. Et bon, à chaque fois, quoi que ce soit, vous serez un petit peu déstabilité déstabilisé, ben un petit peu déstabilisé, pardon, mais de toute façon vous êtes un signe qui s'adapte facilement. Hein? C'est même une de vos principales qualités. Alors Mercure en, en Scorpion est un peu rigide, donc ça va vous demander certainement euh, cette adaptation dont je vous parle, ça va peut-être vous demander quelques efforts, hein? mais bon, disons qu'on ne peut pas passer tout un mois sans faire vraiment d'efforts, même si ce mois est rendu agréable par la présence du soleil en balance. Mmh. En ce qui concerne vos amours, vos affections, vos plaisirs, enfin tout ce qui est du ressort de Vénus, eh bien euh, ça commence agréablement pour le troisième e décan puisque elle est en Balance jusqu'au 8, et donc le plaisir sera au rendez-vous euh, les premiers jours du mois, hein, mais que pour le troisième e décan. Ensuite euh, Vénus va rentrer en Scorpion, alors c'est pas son signe, elle n'est pas euh, tout à fait elle-même en Scorpion, elle est sous la houlette de, de Mars qui est le maître du Scorpion, voire de Pluton qui est le deuxième maître du Scorpion. Donc il y a une notion un petit peu de tourment. Hein? Euh, alors bien sûr euh, c'est pas euh, euh, c'est pas des ça va pas vous prendre la tête pendant des jours, hein? mais vous allez quand même beaucoup penser, beaucoup réfléchir. Est-ce que celui ou celle avec qui vous êtes a vraiment des sentiments pour vous, Voilà, c'est ce genre de questions que vous allez vous poser. Est-ce qu'il exprime ses sentiments ou elle exprime ses sentiments comme vous l'aimez, comme vous le désirez? Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu en cage? Parce que ça c'est le problème des Gémeaux, hein? c'est qu'il aime sa liberté, mais en tout cas sa liberté de penser, euh, pas toujours sa liberté d'action, mais bon, euh, disons qu'avec cette Vénus en Scorpion, euh, vous serez pas tout à fait à l'aise parce que vous vous poserez trop de questions, vous essayerez trop d'analyser les choses, euh, ou alors, hein, parce que ce Vénus peut aussi représenter votre partenaire, c'est lui ou elle qui va se poser des questions, qui va un petit peu euh, peser sur vous pour savoir euh, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu as envie de t'engager, est-ce que ceci, est-ce que cela... Euh, bon, et si vous êtes en couple, ça peut être des manifestations de jalousie de la part de votre conjoint, parce que le Gémeaux en lui-même, euh, je suis pas sûre qu'il soit très jaloux, bon il se pose des questions sur d'autres choses, pas sur le fait, que, pas forcément Hein, sur le fait qu'on le trompe ou qu'il euh, y ait de la trahison dans l'air. Non, c'est plutôt euh, est-ce que... Euh, euh, pourquoi est-ce qu'il m'a pas parlé de ça Pourquoi bon, C'est plutôt au niveau de la communication hein, qu'il y a du doute. Musique En ce qui concerne votre forme, eh bien on le sait, elle est gérée par Mars, mais aussi par le Soleil. Hein. Ce sont vraiment les, les deux planètes de feu qui vous donnent l'énergie hein, pour... C'est le moteur hein, avec lequel dont vous vous servez pour avancer dans la vie. Euh, Mars va occuper la Balance à partir du 4, donc vous serez franchement, vous aurez de l'énergie, et de la volonté, et de la détermination, et quoi qu'il se passe par ailleurs, eh bien ce mars va être quand même très positif pour vous, euh, euh, d'autant plus qu'elle va gérer euh, Vénus et Mercure, hein, les deux planètes qui sont en Scorpion. Donc à mon avis, euh, au niveau de la forme, vous serez pas malheureux. Hein. Euh, vous pourriez même euh, vous mettre en compétition avec quelqu'un, rivaliser, euh, euh, Mars va vous aider à être accrocheur et, et, et à ne pas euh, lâcher prise euh, si jamais vous êtes euh, pris dans un conflit, pris dans un, une crise, hein, pourquoi pas avec les planètes en scorpion il y a souvent des crises, euh, mais bon ça peut être des mini-crises, hein, franchement là on n'est pas, euh, on, on ne sait pas, on peut pas savoir si c'est euh, du lourd, ou si c'est du léger, moi je dirais que c'est plutôt du léger puisque les planètes sont rapides, hein, donc... Euh, euh, au niveau euh, de, de, vos, de, de, de votre énergie pure, en tout cas, il n'y a pas de problème, sauf peut-être après le 19, parce que Mars va être en dissonance avec Saturne, alors peut-être vous serez un peu moins en forme, mais euh, je j'ai des doutes là-dessus, hein, sur cette interprétation, parce que euh, vous n'êtes pas... Euh, je veux dire, Saturne n'est pas en dissonance avec vous euh, d'une manière générale, donc euh, c'est très anecdotique hein, ce qui va se passer, vraiment! Hein, c'est quelque chose qui ne va pas durer, vous serez peut-être pas en forme pendant 3-4 jours, ou alors tout simplement vous vous sentirez euh,